bonjour les amis aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet assez incroyable mais assez important parce que on m'a posé la question cette semaine est-il possible de nous faire piquer nos dons la réponse est oui quelle est la technique souvent utilisée pour piquer les dons c'est souvent la même c'est souvent par les sentiments ou par les sentiments mais les sentiments on leur donne quelque chose en échange de quelque chose et on croit toujours que c'est que c'est plus important ce qu'on va leur donner que ce qu'ils vont nous donner alors qu'en fait dès qu'ils ont obtenu qu'il souhaitait. Et eh ben eh ben nous avons plus rien et nous sommes perdants. Alors ce que je voudrais vous dire c'est que il y a plusieurs méthodes mais la méthode la plus utilisée c'est la méthode du sentiment. Des sentiments que vous pouvez avoir pour une personne. Il y a aussi juste le fait D'être avec une personne et de lui piquer son énergie. Il y a aussi le fait d'être avec une personne et de faire semblant de l'aimer pour qu'elle vous donne tout son savoir, pour qu'elle vous prenne tout, tout votre savoir. Elle va vous sucer jusqu'à la moelle pour que vous puissiez lui donner tout ce qu'il souhaite. Mais vous, vous penserez toujours lui donner plus, alors que ce n'est pas le cas. C'est vous qui donnez. Et en fait, vous n'avez rien en échange, sauf des illusions. Ça m'est arrivé, moi, une vingtaine de fois. On a essayé de jouer sur mes sentiments, euh, de jouer sur, sur ma famille de jouer euh, avec euh, avec le chantage avec l'argent avec euh, plein plein de choses c'est en fait vos faiblesses les gens qui piquent les dons et les mauvaises personnes sentent votre faiblesse et va rentrer dans votre faiblesse pour vous piquer toute votre énergie et quand il sortira vous n'aurez plus rien mais comme vous lui aurez donné euh, Pratiquement euh, Sans sans avoir dit non ben il il réussit à vous piquer tout ce que vous savez et tout ce que vous connaissez et ça il faut l'éviter alors bien sûr il faut il y a juste une chose à se rendre compte c'est comment vous êtes avec la personne mais s'ils joue sur vos sentiments ben des fois vos sentiments sont plus forts alors bien sûr il faut savoir s'en détacher ce qui est le plus important mais souvent écoutez ce que les personnes disent autour de vous pas forcément les amis que vous avez avec cette personne mais les personnes qui vous connaissent bien et qui vous disent non non ça c'est une mauvaise personne pour toi alors des fois oui on se fâche avec la personne avec les personnes qui nous le disent parce que euh, on est amoureux on, on s'entend bien avec la personne on a, on a des atomes crochus que on, on pense tout le temps avoir la seule chose qui faut faire attention c'est comment la personne est avec vous si elle vous demande des choses qui sont Impossible pour vous, et si elle insiste, c'est pas la peine. Par contre, si vous sentez qu'il y a un échange à armes égales et à égalité pour les échanges, là vous pouvez foncer. Si une personne veut rentrer dans votre cercle d'énergie et vous bouffe votre énergie, c'est pas bon il faut que vous puissiez rester dans, dans votre propre cercle dans votre propre cercle d'énergie et que l'autre la, personne puisse rentrer dans rester aussi dans son propre cercle d'énergie si vous arrivez à rester dans vos deux cercles d'énergie et à travailler dans vos cercles d'énergie respectifs tout en étant ensemble vous aurez une énergie pratiquement illimitée et des connaissances sur la personne et vous pourrez atteindre des niveaux d'énergie super importants très importants mais si vous tombez sur une personne qui essaye de rentrer dans votre cercle d'énergie et que vous avez une énergie assez importante et des dons super importants, faites attention parce que les gens comme ça peuvent être là pour justement piquer votre savoir et vous savez jamais comment euh, ils vont vous les piquer donc ouvrez l'œil et le bon parce que ça c'est important Merci de m'avoir écouté je, je sais que des fois euh, j'ai pas toujours euh, les bons mots ou que j'ai des trucs que je répète plusieurs fois c'est parce que en fait les messages me viennent d'en haut et que je ne peux pas faire autrement je peux pas les retranscrire alors je vous l'ai dit comme ça par la vidéo et des fois bah, ça fait des petits ratés sur la vidéo mais vous inquiétez pas C'est juste que des fois C'est pas moi qui parle c'est les gens d'en haut Voilà je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt Si tu as aimé mes vidéos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 parce que voilà, il y a des gisements un peu partout à travers le monde, mais c'est une pierre qui a été utilisée beaucoup pour l'harmonie des choses, c'est-à-dire l'harmonie yin-yang, euh, l'harmonie des colères euh, pour se sentir bien, euh, l'harmonie du, du corps en général. En fait, c'est une pierre d'harmonie mais c'est une pierre qui prend son temps qui prend son temps pour vous expliquer comment comment elle fonctionne ou comment plutôt vous fonctionnez pour vous équilibrer donc c'est une pierre intéressante qui est avec une énergie assez douce parce que elle vous apprend des choses et elle vous apprend surtout sur vous-même au niveau équilibre au niveau harmonie au niveau euh, bien mal c'est une moi c'est ce que je pourrais appeler appeler une pierre école euh, elle, elle rééquilibre aussi tout ce qui est dysfonctionnement du corps de l'esprit de l'âme, mais c'est une pierre qui va tout doucement. Alors, quand vous prenez de l'agate, il faut pas vous attendre à un miracle immédiat comme avec certaines pierres qui sont euh, dans une énergie assez, assez forte et euh, qui vous emmène tout de suite euh, dans des choses qu'il faut travailler. Non l'agate permet juste est une énergie très lente qui permet d'être harmonieux d'être harmonisé et de vous apprendre les choses le plus doucement possible pour que vous puissiez les intégrer le plus correctement possible à 100% un, tra, un travail avec une agate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 Neptune, cette planète contribue à croire, à raréfier et à sublimer du fait qu'elle promeut surtout les valeurs purement invisibles, aidant à rompre avec les illusions et l'imposture. Elle correspond à l'exaltation de la Lune et elle régit autant la magie blanche que la magie noire, cette dernière n'étant que l'inversion de la première. C'est la planète de l'idéation et de l'idéalisme qui fonde l'instinct créatif et qui conduit à l'initiation, car c'est le feu sacré du Père qui régit la volonté. À ce propos, elle affermit la volonté personnelle. Elle n'en incline pas moins vers le goût du confort et du bien-être et elle donne le goût de vivre dans un milieu agréable et évolutif. Elle fonde l'égalitarisme, égalité, liberté-fraternité, et elle porte à partager les visées socialistes. Elle forme à la prudence, à la circonspection, à la tempérance elle induit le sens du prestige et de la noblesse d'âme avec mercure elle règne sur l'hémisphère droit du cerveau elle fournit une compréhension approfondie du temps en elle-même elle agit sur l'épiphyse et elle active le feu spirituel de la moelle épinière avec mars et uranus elle règne encore sur l'hémisphère gauche elle produit notamment l'hypnotisme et la suggestion psychique elle attire par la couleur orangée. et elle repousse par la couleur indigo cette planète engendre l'humidité et elle régit les mers et les océans on l'associe à l'eau primordiale au limon originel à la matière première materia prima à la poussière de l'infini cosmique à la fusion finale elle incline vers le rêve le sacrifice l'illumination à propos de sacrifice, elle amène à renoncer à sa position privilégiée dans l'échelle de l'évolution pour revenir auprès de ses frères et sœurs évoluant afin de les instruire et de les secourir en puisant dans la sagesse. Elle aide à s'obscurcir volontairement pour que les êtres humains puissent capter la lumière. Elle porte vers la recherche des phénomènes qui peuvent étonner le public. Voilà pourquoi, mal aspectée, elle entraîne dans l'illusion, les mirages, la drogue, la névrose, L'emprisonnement, dite mystique, elle engendre une atmosphère de raffinement, de subtilité, de clairvoyance et de compassion et elle supporte naturellement le chercheur spirituel. Fondamentalement, elle préconise l'unité. Elle forme le mage qui connaît toutes les lois permettant d'accomplir de véritables miracles. Elle développe la nostalgie du paradis perdu, ce sentiment d'être exilé de la patrie céleste. Elle inculque la connaissance des rouages cosmiques et de la haute politique divine. Elle donne accès aux sphères supérieures, ayant reçu le mandat de les divulguer à ceux qui peuvent les comprendre. Elle aille au spirituel qui donne l'inspiration sur la conduite. Elle confère la vision supérieure des choses, ce qui permet de résoudre des problèmes difficiles ou de régler des situations compliquées, ce qu'il serait impossible de faire à partir des moyens conventionnels. Elle guide les intelligences vers la découverte de l'ordre universel. En effet... Elle assiste dans la découverte des lois universelles par la voie de l'amour. Elle amène à faire des progrès sur la voie de la spiritualité et elle conduit l'individu qui le souhaite au temple des mystères où tous les secrets du cosmos sont révélés. Elle donne la conscience de sa mission personnelle et elle place sur le sentier de l'initiation. Elle révèle notamment la signification des symboles et elle apprend la manière adéquate de faire des appels au ciel. C'est l'étoile de l'homme réalisé qui suggère des méthodes originales pour ouvrir l'esprit des hommes endormis. Cette planète désigne le maître ou l'initié. Elle présente l'archétype de l'intégration ou de la dissolution universelle. Elle lance dans les voyages symboliques qui permettent de découvrir les notions philosophiques fondamentales. Elle permet un contact avec la source de vie primordiale afin de connaître les mystères de l'émanation. Elle peut faire acquérir la renommée à l'occasion d'un fait insolite. Elle favorise les contacts avec les anges, avec les entités extraterrestres et avec les hiérarchies les plus élevées du cosmos. Elle aide à passer du savoir particulier au savoir général. Associée à la miséricorde divine, elle figure la pensée illuminée par la vérité. Elle fournit des révélations, permet d'entendre des voix à l'intérieur de soi. Planète de l'être pur et de la conscience même, elle porte un mystère que personne ne comprend encore, servant de pont entre la nature inférieure et la nature supérieure pour que la seconde ne trouve un domicile sécuritaire. En général, cette planète se manifeste à travers les fissures de l'ego par des rêves et des visions. Elle engendre un sentiment d'unité et d'harmonie avec le tout. Elle favorise le passage de la logique à l'intuition afin de sonder les autres états de conscience. Elle appelle à dépasser les critères étroits de la personnalité pour sonder les autres plans de la conscience cosmique, mais sans perdre son aptitude à fonctionner dans le monde concret. Cette planète développe une réceptivité passive qui favorise l'éclosion des facultés spirituelles, intuition, inspiration clairvoyance peinture inspirée télékinésie et médiumnité dans la résistance elle développe plutôt l'utopie la folie la perversion l'angoisse déraisonnable la dépression les manies sur le plan social elle porte vers l'anarchie l'irrationalité le surréalisme le communisme elle régit les stupéfiants les produits toxiques les gaz le monde des radiations. Elle régit encore l'indifférenciation de groupe, l'adhésion à l'unité supérieure, l'identification, la contemplation et la communion. Elle gouverne la résonance à l'âme de groupe, l'appartenance à la communauté, à la race, à la classe, à la caste, l'adhésion au mouvement du temps, l'alignement sur un infini du subjectivisme cosmique. L'universalisation, cette planète aide à comprendre pourquoi il faut agir d'une façon particulière et pour quelle raison une telle chose doit être faite de telle manière. Régente de l'amour christique, elle permet le don de soi sans attente de retour et elle dispose au service et au sacrifice. Elle développe une aspiration purement spirituelle aidant à placer l'évolution au-delà des attentes égocentriques de la personnalité. Elle forme à la compassion, à cette forme d'amour supérieur qui rend impersonnel, sans préférence, et inconditionnel et elle façonne la dévotion et le zèle spirituel. Elle assure un contact avec Dieu qui rend semblable au Dieu et elle contribue à obtenir une pleine perception de la divinité. Elle renforce le champ magnétique personnel, elle développe les pouvoirs supérieurs du cerveau, notamment la médiumnité, accroissant en outre la circonspection, l'intuition, par contact avec le savoir, la prémonition, la clairvoyance, la foi, la fluidité, l'idéalisme. Ainsi, elle forme un agent conscient dans les mondes invisibles. Au niveau de l'inspiration, elle permet de répondre à toutes les questions adéquatement en expliquant pourquoi la réponse est parfaitement juste. Elle aide à capter et à propager la lumière spirituelle, assurant un développement spirituel incessant. Elle donne au regard une étrange expression, comme si l'œil voyait tout devant lui. Elle aide à établir un contact avec la conscience cosmique et à développer la plus haute conscience. Elle incline vers l'acceptation des fardeaux ou des obstacles nécessaires de la vie pour mieux comprendre et s'accomplir. Elle favorise l'accès au génie par le développement du pouvoir d'idéation, inculquant une imagination vive comme immatérielle. Elle confère la parfaite maîtrise de l'inconscient. Elle améliore le contact avec les maîtres de la hiérarchie spirituelle et elle prépare le candidat à l'initiation et l'aide à mieux la vivre. Cette planète engendre l'état crépusculaire, la nuit inintelligible, le coma, la schizophrénie, la confusion parfaite, l'adhésion sans mesure, le mélange du moi et du non-moi, l'exceptionnel de l'extase, elle régit le système policier, elle produit l'extensivité hors de soi, elle est en affinité avec la labradorite et la jadéite. Si tu as aimé mes vidéos,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 dans un premier temps je vais vous donner une image une image que j'ai prise dans la nature avec mon appareil photo et que vous allez fixer Vous allez essayer de trouver un point fixe sur l'image qui vous permet de vous concentrer en trouvant ce point fixe vous allez vous concentrer dessus et vous allez tout simplement vider votre esprit en laissant passer les idées comme dans les, en, comme dans les autres méditations. Mais cette fois-ci, grâce à cette image, vous allez fixer un point dans cette image et apport, vous apporter de l'énergie. Imaginez que cette image vous apporte de l'énergie, tout simplement. N'oubliez pas de bien respirer tranquillement, paisiblement, et de, et de bien, bien prendre votre temps pour faire l'exercice. Il faudra peut-être plusieurs fois pour que vous puissiez le comprendre. Je vous laisse. Me laissez vos commentaires pour que vous puissiez me poser des questions. Et plus tard, je reviendrai avec certaines réponses ou toutes les réponses pour que vous puissiez continuer votre exercice. Mais dans un premier temps, essayez de fixer un point sur l'image et de prendre l'énergie de cette image. Voilà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 est un juif originaire de Bethsaïda en Galilée. Il est le quatrième apôtre appelé par Jésus de Nazareth. Il occupe une place privilégiée parmi les disciples et dirige les premières communautés paléo-chrétiennes à la mort de Jésus. Il existe peu d'informations quant à la vie de ce personnage et son portrait est décrit différemment selon les interprétations. Bien que son vrai nom soit Simon, il fut surnommé Simon quefa, le roc, par Jésus, ou encore Pierre. C'est d'ailleurs sous cette dénomination qu'il est le plus connu. Celle-ci souligne le caractère de ce personnage considéré comme un élément solide, dû et inflexible. Dans l'Évangile selon Jean, Simon était pêcheur et habitait les bords du lac de Tibériade. Il se marie à Porphyry et s'installe sur les rives du lac, dans la maison de sa belle famille, accompagné de son frère André, il décide alors d'abandonner son foyer pour suivre Jésus lorsque celui-ci lui demande. C'est à ce moment qu'il reçoit le surnom de Keffa. Toujours placé en premier sur la liste des apôtres, il apparaît comme la fondation des douze si l'on se réfère à la déclaration de Jésus. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon assemblée. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. MT 16,18-19. Il est présent lors de plusieurs miracles et événements majeurs dans la vie de Jésus comme la marche sur les eaux, la transfiguration, mais aussi lors de son arrestation, de son procès et de sa crucifixion. Simon Pierre est décrit comme un personnage impulsif, passionné et indécis. Malgré sa dévotion, il renie et abandonne Jésus durant la Passion, prétendant ne pas faire partie de ses disciples lorsque le grand prêtre l'interroge. Après cette déclaration, il choisit de s'enfuir. Lorsque Marie annonce que le tombeau de Jésus a été retrouvé vide, il est le premier à y entrer. Il est aussi le premier à assister à l'apparition du Christ ressuscité. Lors de la dernière apparition, il est pardonné par Jésus et retrouve sa place en tant que représentant de l'Église. Chez les catholiques comme les orthodoxes, la Saint-Pierre est fêtée le 29 juin. Cette date correspond au martyr de Pierre qui fut crucifié la tête en bas dans le Circus du Vatican Circus Vaticanu. On retrouve de nombreuses représentations de Saint-Pierre dans les arts figuratifs représentant les apôtres dans la littérature et dans l'architecture. De nombreuses églises lui sont dédiées, comme notamment la fameuse basilique Saint-Pierre, construite sur sa tombe. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt bonjour aujourd'hui nous allons parler tout simplement de la couleur aura de laura rose c'est une couleur Bah en fait c'est une couleur un peu spéciale pour moi parce que elle représente euh, une euh, une couleur dans l'intelligence mais beaucoup beaucoup dans l'émotion et la modestie mais elle peut aussi être euh, être beaucoup beaucoup dans les sentiments euh, euh, voir euh, se trans beaucoup beaucoup se transformer en fait et euh, pour moi c'est pas une couleur très très stable parce que elle est beaucoup dans la dans la psychologie euh, dans la Elle se ravise beaucoup elle, elle accroît sa volonté c'est une personne mais c'est une personne qui est dans la joie de vivre donc euh, on on a beaucoup beaucoup de de mal à la situer en fait et euh, c'est une personne qui se qui se ra raccroche beaucoup aux autres aux sentiments aux nouvelles relations mais qui sait pas tenir forcément une relation euh, voilà donc euh, mais c'est ça montre que c'est une personne en apprentissage continu donc si vous avez une personne avec euh, cette aura là vous savez qu'elle est en, en apprentissage continu et qu'il va falloir la supporter pendant un certain temps euh, un certain temps, euh, le temps qu'elle apprenne en fait. Mais c'est une personne qui est en général très longue à apprendre, mais une fois qu'elle une fois qu'elle a appris, elle a appris. Euh, mais elle vient elle viendra se po se poser beaucoup de questions et vous poser beaucoup de questions. Donc c'est pour ça que souvent on a du mal à la supporter parce que elle peut être dans l'optimisme mais ça peut être aussi son contraire donc euh, voilà euh, Prenez patience avec ces, ces gens là euh, qui ont une aura une aura roche s'il vous plaît merci Si tu as aimé mes vidéos n'hésite pas à mettre un pouce bleu à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos Allez, à bientôt! Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de l'ambre. L'ambre est tout simplement une pierre qui n'est pas vraiment une pierre parce que l'ambre est une résine qu'on peut euh, faire chauffer pour faire fondre et. Euh, lui donner la forme qu'on veut mais l'ombre est une très vieille euh, est une très vieille pierre qui permet euh, beaucoup de choses elle permet la guérison parce qu'elle est puissante parce que c'est une, une résine qui, est, qui a tout le temps existé <coughs> existé sur notre planète euh, c'est une résine qu'on peut chauffer et qu'on peut amalgamer avec d'autres résines euh, des résines d'ambre toujours donc si vous trouvez de l'ambre et que vous le faites fondre avec un autre morceau d'ambre vous pouvez toujours avoir un, une un, une ombre encore plus grosse donc elle peut être modifiée par la chaleur c'est une pierre anti stress qui permet la guérison qui permet aussi euh, le nettoyage la protection euh, c'est une pierre qui permet euh, comme je disais le nettoyage la protection mais aussi le rééquilibrage euh, de tout le corps si on lui en laisse le temps et si votre ambre est assez euh, est assez euh, Grosse on va dire énergétiquement mais de toute façon c'est une pierre qui va euh, s'adapter à toutes les pierres et qui peut aussi amplifier les pierres et les énergies que vous ressentez les bonnes énergies que vous ressentez peuvent être amplifiées par l'ambre après moi c'est une pierre que j'ai utilisé beaucoup en protection parce que dans l'antiquité on utilisait l'ambre pour la protection euh, aussi l'ambre c'est comme c'est une résine c'est une pierre j'utilise et que j'offre à, à beaucoup de bébés parce il y a certain, dans les pierres on peut on peut pas donner euh, on peut pas donner ou faire travailler des enfants ou des bébés avec des pierres mais avec avec l'ombre avec l'ombre ça pose aucun problème euh, c'est la c'est en général la pierre de protection et la pierre du bébé en général parce que les bébés savent naturellement et énergétiquement utiliser euh, les ressources de l'ambre après il y a certains enfants qui le perdent mais avoir un bébé avec un morceau d'ambre c'est toujours bien et aussi euh, ça, ça évite énormément, énormément les, les mal dentaires, l'ombre. Voilà ce que j'avais à dire sur cette pierre. En fait, c'est moi comment je l'utilise. C'est pas forcément tout ce qui est marqué dans les bouquins. Après, euh, vous en faites ce que vous voulez. Vous faites aussi vos propres recherches. Voilà pour aujourd'hui.